Euh, sur le grain de, les grains de sable du Sahara euh, qui lui est rentré dans l'œil. Bon, moi je sais pas ce qu'il y a d'autres matières qui lui sont rentrées par autre part. C'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle cette oh, fille Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai dit. Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort je ne peux plus parler. Petite bière de Noël. En parlant de Noël, je ne voulais pas le jingle, si allez on aime bien les, les jingles vintage. Sur la chaîne du sociologue vintage. Oui, plus que quelques jours jusqu'au 25 décembre à minuit pour bénéficier de la remise groupée doublée la remise groupée c'est cette remise comme son nom l'indique qui est proportionnelle au nombre d'articles présents dans votre panier d'habitude et bien pour noël elle est doublée c'est pas 5 c'est 10 c'est pas 10 c'est 20 c'est pas 20 c'est 40% c'est pas 25 c'est sont 50% jusqu'à 50% que vous pouvez obtenir sur mes contenus payants c'est la dernière fois avant l'anniversaire du site fin mai prochain Le but du jeu du jour, à l'itération J, va consister à partager avec vous cet article de libération tout en vous demandant à peu près à mi-parcours ou à un tiers du parcours pour déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Vous allez voir, ce n'est pas, pas évident il y a des pièges quasiment à toutes les lignes. C'est la nouvelle insulte. L'article s'intitule « Féminazie », il est du 29 novembre 2019, donc euh, il est d'hier matin quoi, qu quasiment hein, tout, tout frais, tout frais, tout frais. 18h06, je ne vous livrerai évidemment pas le nom de l'auteur, ça serait un indice un petit peu trop évident, encore qu'aujourd'hui un prénom n'est pas discriminant, ça ne veut plus rien dire. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ah bon « Ah bon Ah Il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. » Féminazie, c'est la nouvelle insulte que les seigneurs du patriarcat colonial, hein, colonial. moi quand j'entends colonial, déjà à la vôtre. Hein. Colonial en 2019, ça me donne toujours envie de, de, de me bourrer la gueule. « Nous jettent à la figure, nous, hein, demandez-vous qui est le nous, qui est la communauté, au sein, au nom de quel Souffrance collective, cette, cette communauté se définit-elle Sur quelle jurisprudence cette euh, rémunération de la souffrance s'appuie-t-elle Tout ça, ce sont des questions que vous êtes amenés à vous poser. Nous jettent à la figure avec toute la violence totalitaire qui a été et est encore la leur. Alors, outre la, la lourdeur syntaxique et la difficulté à prononcer cette allitération de consonnes, cette succession de même Claude Nougaro aurait du mal à prononcer toutes ces consonnes, hein, qui a été et est encore la leur, euh, je vous dis ça parce que je suis en train de découvrir sur le tard l'œuvre de Nougaro, je vous recommande d'ailleurs... En vinyle ou en CD, hein, parce que certains dans les commentaires ont, ont, ont l'impression que quand je leur parle de vinyle, c'est Chantal Goya et Bernard Minet. Bon, bah ben, en même temps, on a la culture qu'on que, que, qu a, manifestement la vôtre et celle-ci. Non, non, je vous encourage à découvrir l'œuvre de Nougaro sur le le médium sur le canal qui vous sied, hein, que ce soit en streaming, en, en CD ou bon, en vinyle et si vous ne la découvrez, je vous, je vous encourage, bon, faites-vous un petit live de Nouga York, Sing Sing, euh, Cécile, ma fille et ben, ça quand ce sera déjà bien et ensuite vous enchaînez avec l'album Femmes et Famines voilà. et je vous conseille notamment sa chanson euh, qui, qui se passe dans le désert où, euh, euh, ces mots traversent le désert où, où des poèmes sont, sont morts de, de soif. « Dans le désert du papier, dans le désert du papier blanc, mes vieux chameaux de mots naviguent, croisant parfois les ossements d'un poème mort de fatigue. »« Depuis que les femmes parlent elles-mêmes, » nous dit l'auteur dont vous allez devoir deviner si c'est un homme ou une, ou une femme. Euh, depuis que les femmes parlent elles-mêmes, hein, puisque manifestement elles n'ont pas hérité du don de l'oralité en même temps que les hommes, d'après lui ou d'après elle, les représentants de l'ancien régime sexuel sont tellement nerveux que maintenant ce sont eux qui commencent à manquer de mots. Je vous le répète, depuis que les, les femmes parlent elles-mêmes, euh, ça me rappelle, c'est presque un début de fable, hein, c'est presque du La Fontaine, du temps que les bêtes parlaient, et les lions voulurent, etc. Euh, ayant intelligence et belle hure, voici comment il en a là un lion euh, de haut parentage euh, voulut épouser une. Bref, j'ai oublié mes fables. Cocher me conchirait. Cocher me conchirait. Gabriel, si tu me regardes, Gabriel, Marthe, toutes mes petites chatonnes du cours cocher. C'est le moment de m'aider me, de en, en m'envoyant directement par WhatsApp le, le, le, les textes, afin que je puisse faire semblant de ne pas avoir oublié. Alors, on est tellement nerveux, les représentants de l'ancien régime sexuel, etc. C'est peut-être pour cela que les seigneurs du patriarcat colonial, colonial à la tienne et tienne, ont pioché dans leur livre d'histoire nécropolitique à la recherche d'insultes à nous jeter à la figure et que par un curieux hasard, ils ont choisi celle qu'ils ont, qu ont toujours à portée de main, nazis. Admettons, ils disent de nous que nous sommes des féminazis, je cite, ils disent qu'ils ne peuvent plus monter seuls dans l'ascenseur avec une fille. Quel dommage, parce que ce, ce pourrait être une féminazie qui les accuse de viol. Ils disent qu'ils ne peuvent plus exercer librement l'art de la conquête virile à la française. Ils disent que les femmes ont pris le pouvoir dans les universités, qu'elles remportent des prix littéraires et que ce sont elles qui, ivres de gender studies, font la loi au cinéma et dans les médias. En renversant les positions d'hégémonie et de subalternité, les pères du Techno-patriarcat confère un pouvoir absolu aux minorités sexuelles, aux femmes, aux transgenres, aux homosexuels, aux PD, aux Gwyn, je cite toujours, hein, et aux corps de genre non binaire. Il leur transfère fantastiquement les violences totalitaires qui ont été et sont encore les leurs. Comment est-il possible d'appliquer l'adjectif nazi précisément au corps que le, nazi, le nazisme considérait Infra-humain et dispensable. Alors à ce stade de la rédaction, je vais maintenant vous demander de voter dans le coin de l'écran. Ah non, attendez un instant. Euh, quelque chose qui me frappe, c'est que nous n'avons pas dû fréquenter l'auteur et moi la même école. Moi quand j'ai appris à disserter, d'ailleurs j'étais pas très bon puisque comme j'ai déjà expliqué, le, la dissertation contrairement aux mathématiques est le reflet du niveau culturel du foyer. Hein. On peut exceller en maths en venant d'un milieu modeste, il est très très difficile d'exceller en, en dissertation au lycée ou au collège en venant d'un milieu modeste, car le principe même de la, de la dissertation c'est quelque chose de très bourgeois, et le fait de discuter de l'actualité ou de littérature est un, pour le coup un réel privilège social euh, qui, qui, qui n'existe que dans les milieux où euh, comme dirait Monterland, les gens ne sont pas obsédés à l'idée de gagner leur pain. Dans un milieu modeste, la première préoccupation et quasiment l'unique préoccupation, c'est la fin du mois ou la fin de l'année ou la retraite ou le plein d'essence. Et donc, le principe de. Le, le, temps, le, le, le temps de cerveau disponible pour disserter sur l'actualité ou la littérature est, est, est insuffisant. Donc, j'avais une très bonne expression écrite. Je, je dois encore avoir quelques dissertations qui l'attestent mais euh, je ne comprenais pas le principe de disserter sur quelque chose qui n'était pas immédiatement utile à la, à, la, à la subsistance. Fin de la parenthèse. Néanmoins, mes profs de français, bon, toutes... Je crois que j'ai eu que des femmes, d'ailleurs. C'est étonnant, cette euh, répartition asymétrique et discriminante. J'ai eu pas mal de profs de maths hommes et pas mal de profs de français femmes, à part Mme Moineau en maths. Bon, bref, en tout cas, toutes mes profs de français m'ont toutes dit que l'introduction n'était pas le lieu de la réponse à la question. L'introduction est l'endroit où l'on affine, où l'on enlève de la matière à la question, comme le sculpteur enlève de la matière au bloc de marbre pour en faire ressortir les courbes et attraper la lumière. Le rhéteur... Le, le, le, le bretteur, le, le, le petit étudiant en dissertation, doit enlever au sujet les mots superflus pour en faire ressortir, non pas le, la sculpture, mais la problématique. Et de cette problématique, il doit découler les enjeux, et de ces, en, de, de la, de ces enjeux, de l'importance relative des enjeux, doit découler l'ordre des parties. Et on ne répond à la dissertation que éventuellement dans la conclusion. Là, c'est une dissertation qui commence par la réponse, c'est-à-dire que féminazie, euh, en gros, c'est euh, la dernière insulte à la mode, le, le dernier prurie de tout ce logiciel euh, mental euh, pervers du patriarcat. Donc, à la limite, quand tu réponds en introduction, cher auteur, tu peux nous dispenser presque de, de ton développement, tu vois. Enfin, bon, on n'est pas à ça près. Alors ça y est, on vote, on vote. Votez dans le coin de l'écran, est-ce un homme, et c'est une femme Vous le saurez en fin de vidéo, mais c'est maintenant qu'il faut exprimer ce vote. J'ai envie de savoir si vos micros et vos oreilles sont bien branchés. Pourquoi je me bascule en arrière comme ça Ah mais ben non, je bascule pas. C'est ma caméra qui est réglée un petit peu bas. Donc après, on va dire que je suis petit. Ah, il est tout petit derrière son bureau. Je, je, je, je fais une tête de plus que toi. Mais enfin bon, euh, lorsque nous aurons... Donc nous, qui est ce nous Qui représente-t-il hein encore une fois, vous avez eu l'occasion de le voter. Lorsque nous aurons violé et démembré le même nombre d'hommes que vous l'avez fait avec des femmes, vous, qui et vous hein, qui représentons-nous, avec des homosexuels ou des transsexuels, simplement parce qu'ils seront des hommes ou parce que leur corps ou leur pratique ne correspondront pas à ce que nous entendons par une bonne masculinité hétérosexuelle soumise, alors vous pourrez nous appeler féminazi. Bon, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, la communauté qui termine le corps des femmes à coups de pierre, euh, et pas que de pierre d'ailleurs, mais enfin, euh, incrustation là, sur le... euh, euh, Vais-je avoir des problèmes si je l'incruste Non, alors je vais, je vais certainement recevoir un strike de la part de YouTube pour violence, je ne vais donc pas incruster la vidéo, je vous invite à aller découvrir la communauté de la paix qui achève à coups de pierre le corps des femmes soupçonnées d'adultère, sur mon compte Twitter. Hein. Sur Twitter, on peut le mettre, il n'y a pas de problème, je l'ai tweeté il y a quelques jours, et, et vous verrez, donc, j'imagine, l'idéologie, le, le, le, probablement, que combat l'auteur, à moins que par intersectionnalité, c'est-à-dire par union des luttes, eh bien, ils se sentent peut-être paradoxalement euh, plus proche de certains oppresseurs et de certains fémini... auteurs de féminicides, qu'il ne l'est du blanc euh, cisgenre euh, vaguement, euh, vaguement catholique euh, occidental. C'est toujours possible avec eux. Quand nous aurons décidé dans un parlement composé uniquement de femmes, dans un conseil d'administration composé uniquement de femmes, blablabla, bla bla bla, donc là, il nous fait le coup de, des femmes rejetées de la politique, il nous fait le coup des femmes qui, au pouvoir, seraient plus pacifistes. Hein, nous avons démontré, enfin, nous avons vu dans un partage de l'étude de, de la Harris School de l'Université de, de, de Politique publique de Chicago, nous avons vu qu'en réalité, sur 4 siècles et 200 euh, empereurs, monarques, rois, présidents, premiers ministres, les femmes étaient 39% plus bellicistes et plus belligérantes que les hommes. Enfin, les faits, manifestement, ne passionnent pas l'auteur de cet article. Euh, Lorsqu'il vous sera interdit d'éjaculer hors d'un vagin sous peine d'accusation d'avortement, et que toutes vos pratiques sexuelles en dehors du lit hétérosexuel seront considérées comme grotesques ou pathologiques. Encore une fois, moi, la communauté et le continent où les homosexuels sont traqués euh, légalement, euh, poursuivis, poursuivis et, et, et physiquement, euh, et, font, et sont l'objet de coercitions physiques, on le connaît, mais manifestement, euh, il s'adresse aux, aux Européens, aux, aux Occidentaux, où l'homosexualité est plus que tolérée. Elle est presque préservée et choyée. La moitié des, des maires de capitale sont, sont, sont homosexuels. Enfin, le, le, tous les centres-villes sont remplis de mots, Mais manifestement, il s'estime encore poursuivi dans la rue par des meutes euh, de mâles blancs euh, qui lui ont voudraient. Hein. Je n'invente pas. Hein. Quand vos jambes trembleront lorsque vous traverserez une rue sombre, lorsque vous chercherez avec crainte les clés de votre, de, de votre porte dans vos poches. Alors, je ne sais pas si ce monsieur habitant. En... Enfin, pardon, si ce monsieur ou cette femme ah, je vous ai donné un indice, habite en région parisienne, mais je, je pense que si c'est le cas, il euh, y a un certain grand dénominateur commun entre les gens qui le, qui, le, qui le font péter de trouille quand il sort la clé de son, de son, de son sac à main pour rentrer chez lui, euh, et je pense que c'est que ces gens appartiennent à une certaine communauté. Enfin, je ne veux pas m'avancer, mais euh, en tout cas, euh, qu'on comprenne, comprenne qu'il pourra. Quoi. Mais manifestement, ce n'est pas la communauté qu'il euh, qu attaque c'est pas la communauté dont il cherchent à se prémunir, ils cherche à se prémunir de quiconque a déjà employé le mot féminazi. moi par exemple, alors qu'en réalité, quand on emploie le mot féminazi, c'est en général qu'on a été, qu été l'objet, qu'on a fait l'objet plutôt de leur pratique, c'est-à-dire d'une pratique totalitaire consistante à la délation à la pétition, à la censure, à l'interdiction de travailler. En fait, vous êtes, quand vous êtes confronté à des féministes radicales, vous êtes très rapidement, si, si vous n'avez pas l'ADN la, entrepreneurial, et si vous ne développez pas les anticorps vous permettant de vous, permettant de vous émanciper financièrement, et eh bien tout simplement, elles cherchent à vous mettre à la rue, hein, vous perdez votre emploi. Euh, vous perdez votre cercle social, vous faites l'objet de pétitions, vous faites l'objet de délations. Vos interventions publiques, hein, CF, moi, euh, à, à Dauphine et à, à plusieurs reprises, sont systématiquement euh, annulées. Et en fait que vous creviez dans la misère euh, leur importe peu. Hein. C'est ça qu'on dénonce euh, par féminazie. C'est en général une expression de rage et d'impuissance face à l'entente d'un lobby contre vous. C'est assez rarement une insulte visant à déclencher le combat. Mais bon, ça, évidemment, ça ne compte pas, car j'imagine que mettre les gens à la rue en les empêchant de bosser, c'est une violence considérée comme légitime par l'auteur de cette merde, hein, Paul, Paul B. Preciado, dont, dont, nous avons maintenant, dont nous connaissons maintenant le patronyme et nous, dont nous allons maintenant regarder un petit peu le physique, parce qu'il faut toujours regarder le physique des gens pour bien comprendre. Voilà. voilà à qui nous avons affaire, et voilà qui conclut. Alors, oui à ce moment-là, nous pourrons partager avec vous l'adjectif nazi, mais pour être à la hauteur de vos techniques politiques patriarcales, hein, CF ma vidéo sur patriarcat, matriarcat récente que je vous lise dans le coin, nous aurions besoin d'un travail collectif, vous savez, collectif, c'est comme colonial, ça pue toujours l'arnaque, hein, à la vôtre, et de mettre en place une haine organisée et une industrialisation de la vengeance oui donc ça c'est ce qu'il appelle la compétition victimaire enfin c'est sa version de la compétition victimaire et de la monétisation des souffrances passées hein, de ton père, de ta grand-mère, de ta, de ta grande-tante industrialisation de la vengeance que sincèrement je n'imagine ni ne désire et puis il conclut avec une espèce de métaphore daubée euh, euh, sur le grain de, les grains de sable du Sahara, euh, qui lui est rentré dans l'œil, bon, je pense qu'il y a d'autres matières qui lui sont rentrées par autre part à ce monsieur, plus que par l'œil et euh, bon, hein, après, après tout, euh, je veux dire, moi pourquoi pas J'ai beaucoup de respect pour les gens qui, ont une, qui pratiquent une sexualité euh, hors, hors de la norme n'oubliez hein. euh, pas, de si cette vidéo vous a fait sourire, de la rétribuer d'un pouce de vous abonner à la chaîne et euh, pas beaucoup de temps hein, pour... Euh, rentrer dans la galaxie des contenus payants, presque reste que 3 4 jours. Ça va passer très très vite. vois J'ai perdu mon talent de chaussures. je des chaussures.